Allez, j'ai Bonsoir. Bonsoir. Zo, Le bonsoir. Soir. Soir. On va pouvoir lancer la partie. Oui. Oh J'aurai mon retour. Ce qui n'est pas gagné. Ah, ça y est. Ah, mais il faut que non, je bouge je du veux... score. Moi, ouais, je suis très nul à concept. Mais on s'en fout. L'idée, c'est d'apprendre tous ensemble, de toute façon. C'est ça que je suis là. Pour montrer ma nullité. T'as déjà joué à Concept ou pas du tout Une fois. Une fois, euh, un tour, et j'ai arrêté parce que j'avais tellement été mauvaise <rire> que... <rire> que ça, en avait désespéré plus d'un autour de la table. Hein. Mais non, faut persévérer. Il est vraiment, euh, il est super intéressant comme jeu. Euh, dans, dans, dans la manière de réfléchir et de faire passer des messages en, en vrai je le trouve vraiment au delà encore euh, euh, de comment ça s'appelle de codenames de, de tout ce genre de choses vraiment pour l'instant concept pour moi c'est un énorme coup de cœur. mais je, je suis étonné que tu, euh, que tu connaissais pas avant euh, avant qu'on le propose euh... non non mais juste de nom parce que vous, vous, dans, dans les jeux de société très très connus il y a plein de noms qui reviennent mais je, ça, je ne connaissais pas le, le principe même de, de ce jeu là nous sommes tous les cinq connectés sur game. Il, même... Il a quand même reçu, euh, je sais plus, euh, le, le, le prix du jouet et le jeu de l'année 2014, je crois. Donc, euh, c'est pas pour rien. Mm. Oui, non, clairement. Clairement, clairement. bon oh, bon bon bon Pour petite anecdote, j'ai fait découvrir Codenames à, à ma famille euh, ce week-end. Eh ben c'était un carnage mais c'était très drôle Bah J'ai l'impression que t'as Chez les joueurs de jeux de société de base Ils voient très rapidement comment Enfin chez les joueurs de jeux de société Un peu, un peu férus ou en tout cas Qui ont un peu l'habitude Je pense aussi que c'est pareil chez les joueurs de jeux vidéo Qui, que... qui poussent un peu dans les mécaniques C'est qu'ils ont plus De facilité à intellectualiser oui. des concepts Et à les décomposer je pense Oui je suis d'accord ou en tout cas, plus l'habitude de le faire. Mmh. Et aussi, euh, tu sais, non seulement la le, personne qui doit faire deviner euh, conceptualise beaucoup plus facilement, mais les personnes qui devinent, arrivent beaucoup plus à décomposer aussi. Dans, je trouve mmh. c'est dans les deux sens. Oui, oui, oui, oui je suis d'accord. Allez, attention, Et je clique sur le bouton. Et j'ai l'impression d'avoir eu un peu le même effet sur Fiesta de los Muertos, alors que c'est pas, pas tout à fait pareil. Ah, bah je commence. Ah oh non Bon attends, prends une au pif. Euh, ouais, non. Mais si. On recherche un homme. Réel. Réel. Et euh, non seulement sûr que Jésus était un, un homme réel. Oh, remarque oui. Quand ouf. Même. Euh, Nino, du coup, euh, on écrit les réponses à, dans la boîte à gauche. Ouais, euh, Relga vient de me le dire en direct. Okay. Mais un homme réel qui joue de la musique, c'est ça Ça peut être beaucoup de personnes. Ah, on va voir le pays. Ah, attends, c'est pas lui celui-là Oh punaise. Un musicien anglais donc. C'est juste une personne. J'allais dire Alton sérieux j pris John. J'allais écrire Alton John aussi. Du coup, non, non, c'était David Bowie. Bravo, Drago. <rire> pour le coup, euh, t'avais plein d'autres trucs pour ensuite le faire, mais oui. là, tu peux enfin. commencer à piffer des noms. Donc, donc là, par contre, du coup, c'était un. Culté où on choisit ce qu'on veut, il n'y a pas d'ordre. Prend, tu prends ce que tu veux. Bah, comme on, comme on faisait les autres fois, en fait. Mmh. Et Du coup, après, j'allais enchaîner avec les yeux, euh, tout ça. Évidemment. Mais je n'ai pas eu envie de faire deviner euh, intermittent du spectacle. Et pourquoi donc Voyons. Parce que je ne voyais pas comment le faire deviner avec les <rire> concepts. Ah bon <rire> Euh Ouais, c'est chaud. Et linge sale également. Précisément sale. Hein. Putain, linge sale. Oh, linge sale. Ah si, peut-être. Euh, peut tu pouvais faire avec le tissu et la terre, peut-être Ah ouais, mais c'était très, très. Mais je sais même pas quel. Par quoi partir C'est quoi, c'est un concept C'est quoi, c'est... Euh, moi, j'en ai un objet. Euh, je dois faire quelque chose, là C'est moi qui fais deviner. D'accord. Ouais. Vous voyez pas Donc on cherche un bâtiment, une construction ou une ville. Ok, voilà. merci. N'hésite pas à passer la souris... Juste Réal. passer la souris sur toutes les pour le cases coup, pour voir ce que tu as être... dans la liste. Ça peut être important de préciser oui. les Je sais pas, imagine qu'on doit deviner... Euh... Genre, euh, un, un, un, la, la citadelle de Mass Effect, par exemple. Il n'y a pas eu la notion de religieux. En vrai, le, le Vatican... va peut-être pas du médecin. Ok, donc là, on fait toutes les villes qui existe. Ah oh, mince. On devrait, on devrait aussi mettre un certain délai. Je, je sais pas si c'est possible, mais mettre un certain délai entre deux réponses. <rire> c'est très difficile de, de faire des plus et des moins, donc j'en fais pas beaucoup. Ah bah. Hmm. J'étais en train de faire euh, montagne, feu, quelque chose. Mais... J'étais là Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. Euh, oh putain. Oh bordel. Euh... Ça ou... Où... Euh... Ne me cite pas euh... la magie ancienne, sorcière. J'étais là lorsqu'elle a été écrite. Euh... Attends, c'est quel rêve ça. C'est Aslan qui dit ça à la sorcière. Ah des oui, classes. ça y est. Oui, ça y est. Ah Faire deviner déjà une fois celui-là. Euh... Mais je vais y arriver, oui? qu'il avait à faire deviner. Ouais, oh Cusco, punaise, -co. mais oui. Oh. Il y avait, avait le Péruve. Ouais. Oh. Je ne connais pas le drapeau du Pérou, si c'était ça euh, qu'avait. Il est rouge. Il est rouge, blanc, rouge vertical avec un symbole euh, au milieu. Avec euh, les armoiries du Pérou, je suppose. Je suppose. Enfin, c'est un truc euh, assez indéfinissable. Ouais. Bah, c'est très local, quoi. Bon euh, Ralga qui fait un sans-feu pour l'instant. Mais non. Drago a s'y en trouve un, je crois. Bah oui. Oui. Et en faire deviner un, donc ça fait deux points. Ah oui, du coup, oui. Un jeu. Un jeu ou un jouer. On attend la première proposition de Nino pour l'instant. Garde le meilleur pour la fin. Je... je suis un peu lente, puis je réfléchis, et puis d'ici à ce que je réfléchis, vous avez trouvé, donc voilà. Boîte à meurtre. Ouais, <t 'as> me... <rire> ouais c'est bon. C'est un ouais, le... cube. Eh, ah, lui, ouais. voilà. voilà, vous voyez pourquoi je n'ai pas le temps de faire des propositions. <rire> Mais tu l'avais. Attends, tu l'avais. Pas... Tu bah, l'avais, c'est principal. Alors, c'est un tour a priori. Donc, comment ça marche tu choisis un mot parmi les neuf ou alors, Tu choisis une proposition parmi les neuf qui sont sur la carte Sachant que plus c'est en bas et plus c'est censé être difficile à faire deviner C'est pas Exactement. forcément le cas mais souvent ça l'est temps. Le temps qui est affiché en haut c'est le temps pour choisir ou c'est le temps pour faire deux. Euh, c'est le temps avant, avant qu'on te kick ah. On, Tu peux te ficher du temps pour le moment hein. ouais. Ouais. Alors, ouais. En gros, en gros si, si jamais tu joues en PU euh, c'est à à Une fois que le temps est passé tu peux voter pour kick la personne pour éviter les AFK alors, c'est une logique que j'ai pas du tout, donc je m'excuse, je, de... je vais essayer de faire au mieux, hein. Ok. Je, vais... je sens qu'on va se marrer. <rire> Alors, comment je vais deviner ça En plus, je connais pas très bien les cases, donc je vais prendre un peu de temps N'hésite pas à passer la souris dessus pour voir les détails de chaque ouais. case. Ouais, euh, j'ai vu, si tu passes, t'as une description de ouais. ce que c'est. <rire> la boîte à meufs. La boîte couche... à meufs. La boîte une boîte à meux de... avec un cube. La en vrai. Cylindrique. Non, mais oui, c'est cylindrique une boîte à meux en vrai, ce serait trop cool qu'il y ait une boîte à meux à faire deviner. Mmh. J'ai une idée de ce que je cherche, mais je sais pas si ça y est. <rire> mais quel est le vrai nom de la boîte à meux La boîte à meux. La boîte à meux je crois. Il hein. y, voilà. y a pas d'autre nom. Non, je pense pas qu'il y ait le vrai nom. Je... Boîte à meux la boîte à, à meux, aussi nommée boîte à vache, est une boîte qui, lorsqu'elle est retournée en dirigeant vers le bal et tout présent sur sa face supérieure, Merci, puis remise dans le bon sens, produit le son mu, onomatopée, imitant le meuglement de la vache. Pas l'aboiement, pas le meuglement, le meuglement. Une référence très précise ici. Mmh, mmh, mmh. Loisirs, euh, sport, sport, activité. Alors, je cherche hein, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Euh... Ouais, ouais, ouais. je, je suis à peu près, mais surtout que je connais pas la va... case. Non mais au, au tout début, on euh... enfin, va peut-être... Euh... Je suis en train de regarder chaque case une par une, dans hein, le but mm -hmm. de trouver mm -hmm. ce que je cherche. Bah après, sans même parler de la description, le... si le dessin t'évoque quelque chose en rapport avec ton mot, ouais, voilà. tu peux y aller. Hein. C'est pareil. Euh... Il... Comment Les descriptions, on n'y pense pas forcément. Quoi. Genre, t'as un cœur sur le, le plateau, euh... moi je vois un cœur, alors que si tu laisses ça souris dessus, amour et vie ». Pourquoi pas dans les et puis en même temps je me demande comment je vous le fais deviner <rire> euh... Alors, euh, déjà ce, ce concept qu'on cherche et bien là, on, là du coup d'après ce que tu as indiqué c'est bien un loisir, un sport, une activité c'est ça d'accord qui concerne du coup concerne la faune, la flore les animaux voilà ouais, les animaux euh... Ah, attendez, parce que je viens de voir... Polo Pourquoi Polo Ça, Du il faut que je regarde ce que vous avez mis aussi dans les propositions Ah, c'est un, un sport fait, avec, des, été, avec euh, des animaux. C'est un sport trouvé. avec des animaux, le Polo Ah oui oui, oui, oui, oui, Il a été trouvé. Yeah. Il a été trouvé Ah, ouais. équitation. Ah, c'est à l'équitation. Ah oui. Ouais. Tout simplement. Ah, c'est pas évident de suivre le chat euh, en même temps que... Et j'ai cherché comment, parce que je pensais équitation, je pensais course de chevaux, donc je me disais, je pourrais mettre course quelque chose. Ouais, T'as une, une notion de vitesse. T'as une notion de rapide. Ouais, j'ai vu, vu la vitesse et la lenteur avec le lièvre et le lapin, mais en même temps, je me suis dit, ouais, mais l'équitation, c'est pas forcément de la vitesse oui y a pas c'est pas une... mais je savais pas du coup je j'avais pas après tu pouvais tenter pu... de faire alors j'allais dire tenter de faire du mal oui ou l'animal mais un truc c'est que l'équitation t'as pas forcément des obstacles ouais. techniquement par exemple euh, bah, la course de trot ou la course de galop ouais. c'est de l'équitation aussi ouais c'est alors... pas évident équitation Y a pas le feu, non, c'est l'autre, c'est beau, mais ça brûle. Oh, lumière, soleil, crise euh, négatif. Oula, donc une citation en rapport avec un animal. Alors, le euh, chaud... Dans le désert, peut-être du coup, quelque chose comme ça. Mmh. Oh là là, c'est difficile. Ouais. c'est J'ai pas d'idée là. En vrai, je l'ai pris pour le pour le défi parce que il est il est, est -ce il, il est compliqué. Était... Il est compliqué. Ouais. <rire> euh A priori, on est quand même tous loin là. Ah si, c'est bon, je l'ai. Euh. Expression langue, dialogue. Un là, truc bien. comme ça, non, c'est pas... Ah. pas... Un truc Et comme ça la... Ouais. Ouhla. Oh, c'est Oh, bordel. Bien joué parce que... C'était ouais. littéral en plus, hein, c'est dommage. V... C'était pas vraiment littéral, mais euh... ouais, c'était... ça, ça s'en approchait quand même. Oh Oh là là, il wow, y a de la difficulté. Je n'ai retrouvé. Elle est... Tu ouais, es non, elle était... <rire> Clairement, elle était difficile. Échauder, craint l'eau froide, je suis même pas sûre de ce que ça veut dire exactement, tu vois. Moi non plus, je sais juste que cette expression <rire> existe. On est d'accord le, ouais, je... le, le, le sens à peu près, c'est euh, tu t'es déjà fait avoir une fois, donc tu vas te méfier la fois d'après. Oui, voilà. Ouais. Ah non, m'avertis en vous de un truc comme ça. <rire> oui, voilà. <rire> je l'attends, je sais oui. qu'elle est dedans. Je suis ton père. Donc... Je de larmes. C'est probablement pas ça, hein, mais... Non, parce qu'il a l'air de... Honnêtement, ouais, à, pas... à, avant, enfin, avant, complète ton... Ah, c'est pas, ouais, le, pas pro, des... le problème, c'est qu'il va pas y avoir grand-chose à compléter, là. Ah, et, et c'est pas des larmes de joie. C'est une expression très courte. Oh. Oh, ça c'était c'était c'était bien tenté pour le coup hmm. faire ça différemment non euh... je vois même j'ai même pas d'idée en fait là. Moi non plus. Moi non plus. Ok. Un homme. Aquatique, aquaman. <rire> Pas que ce... Je pense pas que ce soit une expression. Ici. Non, une je veux expression. dire, parce que ce qu'est Miralga, je pense pas que ce soit une véritable expression. Je, je, je suis pas sûr. Non, je pense pas. Je crois qu'il faut nous en dire plus. Non. Je crois que je ne peux pas en dire beaucoup plus. Euh... Du coup, il faut pas en dire plus. Il faut en dire mieux. Vraiment, oui. Comment on peut changer ça ou pas forcément plus mais peut-être le sens de l'expression si c'est pas l'expression alors le sens de l'expression <rire> ah. euh... je savais quand je l'ai pris j'ai fait j'ai fait pareil, je me suis dit allez pour le challenge, mais je, je pense que c'était une erreur. multiple hein. ouais. ah, <rire> Écoute, je tente. Hein. Bon, ok, ok, ok, ok, voilà. Tenez. <rire> On va faire une charade. Oula. Oh là Oh là Mon premier Qui suis-je Donc ça, c'est active... utiliser activer de l'eau dans les yeux. Donc c'est pleurer. Ah, ça, ça, ça, ça se trouve, c'est autre chose en fait. Ça se trouve, il tente de nous faire deviner autre chose que pleurer et il n'y arrive pas. Alors, il y a un seul oeil donc. Pleurer d'un seul oeil. Un cyclope. Oh. Faire pleurer le cyclope <rire> <rire> euh, Alors... Je, je sais pas, pour l'instant, j'ai pas mieux. Aimer faire pleurer le cyclope. Je peux pas me résoudre à, à l'écrire, par contre, hein, même si c'est ça. J'ai encore un peu de dignité, quand même. Comment je peux faire de ça en plus. faut dire les expressions, je connais pas tant que ça. Mais... Puis en sortir une comme ça, c'est pas évident, non <rire> Ça devient n'importe quoi. Aquaman quoi, regarde sa copine à peu près, c'est une blague Écoute, c'est ce qui est le plus proche de tout ce que vous avez donné. Mais non. <rire> Sur le concept, c'est ce qui est le plus proche. Bah, oh, Superman merde. regarde son amante. Mais non Pleurer comme une Madeleine. Ah ouais, ça aurait pu. Ouais. Une, petite, une petite Madeleine. là... J'aurais ah, oui, mis bon de bien. la bouffe. Hein. Ah, je sais ouais. pas, la, la, fille, la fille, elle s'appelle peut-être Madeleine, on sait pas. Hein. Oh, <rire> Jésus. Je vais quand même pas devoir abandonner ça. T'inquiète pas, au pire on le fera pour toi. Oh Non, c'est pas ça. Oh, ah, attends. Je ça crois est... que je l'ai. Ah non hum, c'est pas ça. Non Non, je pense, je pense qu'il y aurait plutôt eu la pluie la genre bah le nuage pluie, neige froid en fait. Ah oui. Je bon je, je sais pas qu'est-ce qu'on fait ou pas. Allez non. Give up. On va le passer. Non. Je ouais. sais certainement que quand bon, vous allez voir l'expression, vous allez me dire ah oui mais fallait faire dîner ça comme ça, mais là vraiment je, je sèche pas comment vous faire deviner autrement Mais si c'est pas si c'est pas pleurer pluvieux c'est peut-être couler ou, ou boire ou se rincer se rincer l'œil ah ouais oh, euh, chaud, chaud. Pas évident, chaud hein. ouais euh... ouais, putain, ouais chaud chaud très très chaud il aurait fallu faire une douche <rire> même pas comment... <rire> comment tu fais une douche pourquoi se, rin... se rincer l'œil, c'est ah, l'expression de... Ouais, mais enfin, tu vois, l'idée de douche, ça aurait été pour se rincer. C'est pour ça que je, je suis parti pas. sur la charade <rire> souvent. Alors, moi, c'est comme ça que je fais, vous le saurez. Quand j'utilise l'icône Utiliser, Activer, c'est Verbe, surtout, qui m'intéresse, moi. Donc, mon premier mot est un verbe. Ah Bon, bah, ben ça fait pas de point pour moi du coup. Ah, allez, encore une expression. Difficile. Session expression. Là, il Faut arrêter avec les expressions. Casser un bras. <rire> Casser la baraque. Mon première proposition. Cool Dedans interne. J'ai pas, pas eu le temps de la finir, mais c'est Alors ah Incroyable! D'accord. Ah une main de fer dans un gant de velours. Oh, oh la là là. Je sais pas Donc... trop comment j'aurais deviné le gant de velours, peut-être juste une main en tissu. Oui, je pense. Oui. Putain, Drago, il est une fire ce soir. Hein. Bah, la preuve que non, euh, rincez l'œil. Hein. Euh... Oui non, mais ce rincez l'œil, honnêtement, je pense que elle t'est super dure à faire deviner. J'ai hésité entre ça et j'avais euh, erreur 404. mais Je me suis dit waouh <rire> <rire> Sacré concept Ah la vache, oui Mais comment tu fais deviner erreur 404 Non mais il n'y a pas banque Oh <rire> J'ai pré-shot Eh <rire> hey, Bâtiment Une banque Oh, c'est un facile en plus. Euh. Oula, alors attends. Attendez. Pourquoi vous faites tout Eiffel Mais pourquoi pas <rire> C'est un bâtiment. Il achète des trucs. Pourquoi, de titre, vous pensez à banque Bâtiment grillage. C'est une prison. Est-ce qu'il y a des prisons connues Où est-ce qu'il est Je qu l'avais vu l'autre fois. Ah oh, punaise, il y a une carte que je cherche. Simplement, hein, je sais pas. Non. Je tentais des trucs. Le mur de Berlin dans les propositions euh, faciles, je suis pas sûr. Je réfléchis, attendez. Hein. Je, je cherche euh, une notion en particulier. Hmm. Mais. Hmm. concept cherche au-dessus. Ah mais non, je n'ai pas, pas, pas le droit faire. de le dire. C'est ça le truc. Bah oui, bien sûr. Je suis en train de, de passer la souris sur toutes les cartes. Vas-y, dis-nous ton mot, t'aide. Oui, c'est <rire> ça, oui. Bien tenté. et hey. Qu'est-ce qu'on peut fait que ce qu'on a, ok euh... Bon, je vais passer par euh, d'autres trucs. Ah, c'est bon. Tout simplement. Simplement. que, okay. c'était quoi le concept que tu cherchais Je cherchais euh, un, en, une case avec euh, la force, fort. Euh. Non. Je ne crois pas qui est ça. Ben, tu pas vraiment. Euh... Pas vraiment la force en elle. Ouais. t'as Tu pas. t'as, Ouais. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais la plus proche dans toutes les propositions, sinon c'est Carcassonne, nino ah, J'ai dit en off après que c'était un bâtiment et pas un lieu, une, une ville, je crois. C'est. Ah, J'ai mmh. pensé à une ville fortifiée en fait. Ah c'est euh... le, le bâtiment pour vous dés désigner ville. Autant pour moi. Je prends un intermédiaire. Je sais pas je si une bonne tu idée, je veux. veux. Tu prends ce que tu veux. Tu prends comme tu veux. En en vrai, euh, des fois parfois, ça veut rien dire il y en a qui sont des difficiles, qui sont plus faciles je trouve mm. à faire mm. deviner mm. que des simples mm. alors euh... surtout ne pas tourner la tête pour ne pas voir l'écran Mets-toi des œillères. Ah, j'ai cru qu'il y en avait un qui correspondait à, à ce que je cherche, mais pas du tout. Ah, j'ai trouvé. Ah, ça se mange. Vas-y, j'ai faim. Galette saucisse. Bah je vois un truc qui se bouffe. Euh... Bon, J'essaye hein. Euh... Et vous spammez à gauche alors qu'elle est en train de réfléchir, elle voit même pas les mots qui sont écrits. Ici je, je surveille du coup entre... à chaque. Fois. Sachant que si on a le bon mot normalement tu as un indicateur sonore. D'accord. Oui, enfin, L'avoir bien écrit, <rire> ça c'est un autre problème. Genre euh, les, les accents euh, suffisent pour dire que c'est pas le bon moment, mm. tout simplement, mais non, en bon franco-français, bah oui, je suis d'accord. Du et, euh, chercher euh, autre chose qu'un simple bleu blanc rouge ou, euh, le baguette et je pourrais peut-être faire deviner euh, je suis France, le français Ou la boulangerie euh, euh, mmh. pas tellement facile non plus baguette hein. bah, en vrai euh, faut quand même je pense qu'il faut chercher à aller au plus simple faut limite chercher à aller au plus évident parce que les gens ils penseront pas forcément de toute manière c'est un homme Mal, ça se trouve, c'est un animal. animal là, m'animal. Là. Un musicien. Il y en a marre des musiciens. Marron Oh Euh. Ah, tu l'as écrit trop tard. Ça, ça, ça correspond aux critères, hein. il, rentre, il rentre dans les critères donnés. Oui, oui. Le problème c'est que c'est bleu-blanc-rouge, mais ça peut être français comme américain. Il ouais, n'y je, je a pas d'étoile. Ouais, voilà, que sans, sans indication supplémentaire, juste bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau de la France. Ou de la Russie. Euh, oui, mais c'est pas dans ce tour là, la Russie. Noir. oh Alors là, c'est problème générationnel, oh. mais Yannick Noah, j'aurais commencé par faire deviner le tennisman avant le chanteur, mais bon... Euh, c'est... Je, je, je... Ouais, je pense aussi. Je sais pas. Franchement, je me suis posé la question, et je me suis dit que c'était plus facile de faire deviner un... un chanteur qui avait fait du sport que l'inverse, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça a été trouvé, donc c'était trouvable. Pouvoir, pour, le... Pourquoi la dernière carte Pouvoir Politique C'était parce qu'il parce... était champion. Voilà, ah ça. oui, oui, d'accord, ok. Le patron. Oh, puis on connaît un peu ses opinions politiques non Oh, même pas, non, je sais oh, pas. Si, si, oui. Sachant que mon dernier indice allait avoir des pieds qu'elle est... qu était impliquée, mais... Ah, bah oui, bah oui, bien sûr. Bon, ça aurait été pied, euh, pied, vêtements euh, zéro. Mmh. Ah, je note que t'as mis un nombre de, de manches euh, qui correspond pas au nombre de joueurs, Jack Du coup, euh... pas grave. Hein. Ouais, c'est pas grave, mais mais quand même. On notera que Drago est encore un fire à 7 points. pas sûr de l'orthographe ça va trop vite ça, ça défile non, euh, non mais cl ouais, clairement il faut enfin faut, faut, il faut une option pour éviter que les gens spam enfin pardon pour éviter que jake spam. <rire> comment il s'appelle ce truc en vrai, je, je propose que qu'on qu on ne coche pas les, euh, les négatifs. Si on met pas de réponse, c'est pas de réponse. Ouais, voilà. Ah, oh, bah, si vous voulez. Bah, là, je termine là-dessus, puis après, on fera ça. Euh... Je crois que c'est comme ça, ce s'appelle. Le laboratoire de Dexter, précisément. D'accord. Parce que Dexter, tout court, c'est... Ouais, ouais, mais je... J'ai jamais regardé. En train de me rendre compte que je mets, je mets des plus moins là où il faut pas du coup. Bon, allez, allez, on va mettre des croix partout. Voilà, c'est bien. Ah. Alors, du coup, c'est une émission de jeunesse avec un, un homme mécanique. Non, c'est pas ça. Oh punaise, mais oui, tout simplement. Mais oui. Alors, vous, avez, oui. vous avez raté un magnifique. Ah, je l'ai. Ah, c'est quoi Putain, comment ça s'appelle déjà Merde. <rire> <rire> mais il a, fallu... il a suffi que tu le dises à voix en fait. C'était. Ça m'est venu tout de suite. Et toujours un peu. Enfin, bon, après, c'est. J'arrive jamais trop à me décider quand c'est une émission ou un film ou une série dont le nom de la série est le même nom que le personnage principal. J'arrive ouais. jamais à savoir si je fais deviner l'émission ou, ou le personnage. casson Merde. euh... moué. Me me c'est ce que je voulais faire. Hop, voilà. Y'a quoi comme bâtiment en dessous de l'Allemagne Bah c'est mur de Berlin mais ça a déjà été proposé Ah bon ouais, okay. voilà. bah, j'ai pas eu bah, le temps je de regarder j'étais en train de saisir de des trucs Wouhou j'en ai trouvé un Alors pour modifier comme t'as dit il faut que je fasse rejouer ou proposer une revanche ou une nouvelle table Je ne sais plus A chaque fois j'oublie en fait c'est terrible oh. En, en, en vrai c'est pas grave, hein, le... on va enchaîner. Euh. Allez, bon, je suis sur la revanche alors. Toc toc toc toc. Bonk bonk bonk bonk bonk. On on se... on en à la porte. Ah si, mais, mais je peux modifier là. Oui, entrez. normal, t'en réel, vais... Ah j'avais pas vu qu'on avait que j'avais une alerte parce qu'il y avait un joueur qui avait la même adresse internet qu'un autre joueur. Oui. <rire> si, on l'avait déjà vu à la dernière fois. Ah, sans la triche. Non, je ah, ah, suis si, pas. c'est là. C'est pas comme si on était à un mètre l'un de l'autre. Mais... c'est, Attendez, c'est comment que... Euh, bah, mais pour unifier les paramètres de partie, je crois qu'il faut, il faut créer une nouvelle en table. Je en fait, pas, une... bah, pas. réglage de la table, mode de jeu, mode normal ou entraînement, vitesse de la partie. Je suis en. C'est le dernier choix, ça, ça, c'est fin de la partie. Ouais. Le, Cours, euh, standard le... ou sans fin ah, sans ah, pas de... non. Juste... Ouais. En standard, arrêter dès que 12 mots ont été trouvés Soit à peu près 2 mots par joueur Sinon en cours ouais, Arrêter dès qu'un mot par joueur a été trouvé Et sans fin ah, Tu ne peu peux fin. pas mettre un nombre de mots définis Là présentement ah. non Faudra que je revois après euh... C'est dommage Je clique sur démarrer like the day. C'est moi qui commence Ah oh bah bon, on est pas dans la merde. Mais... Faut pas dire ça... Oh Comment je vais deviner ça, moi Bon, en choisissant un autre mot... les autres mots... Les autres mots m'inspirent encore moins, c'est ça le problème. Euh... Allez. Allez, je me lance. Alors. Je me lance. Australie. <rire> J'ai peur de vous induire en erreur en le faisant comme ça, c'est le problème. Bah non, voir, au pire, tu supprimes les trucs, tu, re... tu, peux, tu peux supprimer les... ce que as ouais. montré, si tu as montré si tu trouves que ça, ça porte à confusion. Hmm. T'as la poubelle à droite pour supprimer les pions, euh, si besoin. D'accord. Et puis l'ordre dans lequel tu joues les pions peut avoir de l'importance. Donc si à un moment tu te rends compte que tu as joué des trucs dans le désordre, tu les supprimes et tu les refais dans l'ordre. Okay. Oh. Au hasard l'ordre des couleurs pour un drapeau par okay. exemple. Alors euh, chose importante à savoir notamment pour les drapeaux donc ça il faut y faire gaffe et ça tu le vois pas quand tu proposes un mot c'est que si pour le même concept tu proposes deux fois la même case euh, même si c'est genre par exemple moi quand j'avais fait le drapeau du Pérou j'avais mis, mis rouge blanc rouge sauf que vous vous voyez rouge rouge blanc vous voyez rouge en fois deux. fois deux blanc. Voilà donc euh, faut faire gaffe faut penser à repréciser l'ordre. Euh, quand tu le fais, si les gens n'ont pas suivi. Non Non, bah en vrai, je sais pas... Euh... Quand, quand tu joues avec le plateau en vrai, euh, les couleurs, les gens se débrouillent. Hein. Bah... Je sais pas, enfin, en tout cas les gens avec qui jouaient jouais... Euh... Re remontraient l'ordre dans lequel ils avaient mis les pions. Alors que je réfléchisse à comment je vous fais deviner ça... Euh... A priori... Le plat pays Pas Ça vraiment, C'est le truc... Euh... C'est peut-être pas un pays. Non, pas parce que un... c'est une ville, un bâtiment, une construction. Ce n'est pas un lieu-pays-drapeau. Alors attendez, euh, je réfléchis, ouais. je panique pas... Euh... Non. Elle a déjà été 10 places de la Bastille. Ah là là là là Ah oui, pardon. Je trouve pas ce que je cherche. <rire> non. Oula. Ça va être chaud. Utiliser un tapis de déderve un tapis de géant, Franchement. Bah, il te faut trois potes. Une famille ou un groupe, un groupe, un groupe, plus petit, effectivement, pas enfin, quelqu'un, quelque chose comme je connais pas toutes les cas, c'est un peu compliqué. Je suis avec ce que je vois aussi, pas de soucis. Alors, c'est plus ou moins, mais c'est plus moins que plus. Euh, c'est dans la même idée, quoi. Parce que vous avez tous pu les faire, là, je le sens. Bon, si c'était un moyen de transport, on aurait eu le droit à la case moyen de transport. donc. Euh... Mmh. Yes. Et là, la case moyen de transport va apparaître. Ses <rire> pieds. Alors groupe de personnes. En vrai, le tapis de DDR géant. Euh... Ouais. Donc activé <rire> ouvert donc. <rire> que je refrenne. Ah, passage piéton, ouais. Pas bête. Pas bête, pas bête. Même si j'en doute fortement. Oui, ok. Le trottoir. C'est juste le trottoir alors j'ai essayé une construction plate puis après je me suis dit ouais mais c'est pas vraiment plat mais l'idée c'est de dire que c'est une construction qui est au sol ensuite je me suis dit en réseau mais c'est pas une route l'idée c'est de préciser que ça peut voilà c'est en réseau quoi mmh. Et ensuite je me suis dit je vais faire une deuxième avec des personnes qui l'utilisent pour marcher je cherchais le fait d'exprimer la marche pour, trouver... pour exprimer la marche la seule chose que j'ai trouvé c'était les jambes bah c'est bien Ouais. Tu pouvais aussi, euh, pour donner un peu plus euh, ah, j sur mis le... Le trottoir. Dire que voiture, il y avait zéro et que pied, il y avait un. Ah, ouais. je... moi j'aurais utilisé la pierre aussi, pour donner l'histoire du Oui, du pour béton. Euh... après les, les trottoirs ouais. c'était pas forcément pierre, tu vois, c'est pour ça que je, je me suis ouais. dit je vais pas partir sur un sur une couleur ou sur un. Peut-être enfin, C'était pas... pas évident. Ah c'était trouvable, la preuve ça a été trouvée. Oh punaise. Oh, oh j'ai pas eu le temps de l'écrire. Okay. J'ai même pas eu le temps de l'écrire. Ok, d'accord. Ok. Et, et en vrai, après ça, je savais pas trop quoi mettre de plus, à part <rire> métal et.. Euh... Euh, fallait mettre les quatre éléments. Les fameux. <rire> plus les terres. Non, l'amour. C'est ça Allez, le cinquième pardon. élément. <rire> ouais, c'est vrai, c'est Captain Planet qui nous l'a appris, ou le cinquième élément. Plutôt le cinquième élément, plus que Captain Planet. Enfin, Captain Planet un peu quand même. Grâce à vos pouvoirs conjugués, me voici le Capitaine Planet Je crois qu'il n'est pas exactement comme ceci. Oh, c'est tous plus compliqué les uns que les autres, là. Bah, j'étais un des neufs. Est-ce que c'est seulement physiquement possible de faire un dé à 9 faces oui. Non, t'as un des 10 mais t'ignores le, le 10 quoi. Bah après tu peux toujours faire des dés à n faces en faisant des faces qui ne sont pas plates. Des courbes. Mais bon c'est pas idéal quoi. C'est une moyenne. D'accord. <rire> Pourquoi Pépita Pyramide Oh La pierre de rosette, mais c'est pas la pierre de rosette Ah, ah oui, oui de... Bah oui, oui, ah, oui, oui d'accord. Qu'est-ce qu'un côté C'est un animal mmh, aquatique, aquatique On Ça, fait... Ça me fait penser au sketch de Pierre Palmade. Qu'est-ce que c'est que du kawax, belle-mère mmh, attends... Euh... Moi j'en connais plein qui qu'on est très grandes bouches, mais ce n'est pas des animaux aquatiques quoi. Oh. Ah c'est plus petit, oui c'est petit ou plus petit. Ah ou plus bas. Comment il s'appelle Ça s'écrit pas comme ça Non Mais... <rire> lié. Phonétiquement, c'était bon <rire> Je l'ai Je sais pas comment ça s'écrit <rire> C'est parce que dans la bouche, il y a des grandes dents, en plein, plein de grandes dents, oh là là Non, oui. c'est une grande bouche avec tout plein de dents ah Alors... Ouais. Je, je, je tiens à préciser que je l'ai donné à Noémie, mais juste parce que j'ai réfléchi à haute voix en disant... Oui, mais c'est mais ça c'est ton défaut, tu réfléchis toujours à haute <rire> voix. Voilà. Bravo Ah mais c'est des dents, il y a plein de petites dents, plein, plein de grandes dents. Et là Noémie a fait, ah je sais ce que c'est Bah en roleplay, les petites dents, en fait en, en roleplay on appelle déjà les petites dents les piranhas. Donc ah il bon. suffit qu'ils disent « petites dents » et « piranhas », ça a été euh, direct. Pardon, dans, dans quel jeu de rôle vous appelez euh, les piranhas les petites dents euh, Dans un jeu de rôle où on est parti, euh, on est parti de rien, avec euh, des peuples des peuples créés par des dieux, et du coup toutes les créatures qu'on a rencontrées, on leur a donné un nom. Et les piranhas, c'est des petites dents. Ah, c'est rôle de ça. rien, envie de toi ça fait penser aux, derniers, aux petits dinosaures où t'as tous les dinosaures qui s'appellent avec des noms bien chelous, genre les dents tranchantes, <rire> et longs coups... <rire> euh, on les a... Bah justement... Euh... Justement, c'est ça. C'est tous les... tous les animaux qu'on a croisés, on leur a donné des noms très, euh... très spécifiques. On est censé trouver une expression, là <rire> Oh là là <rire> y, y, y a des trucs qui vont ensemble, là-dedans sûr que ça veut dire quelque chose Ah, pardon, attendez. Maison... C'est une expression... <rire> Il y a absolument aucune proposition dans le chat. <rire> euh... j'ai rien qui me vient en tête, là. Non, vraiment, rien du tout non plus. Pareil. J'ai aucune foutue idée de ce qu'on peut essayer de deviner Faut, faut nous en dire plus hein. Je cherche, je cherche Ou différemment pas à dire c'est vachement plus clair comme ça. Vicœur amour, Donc, je suppose que c'est où la famille ou le groupe En fait je pense que le plus dur pour l'expression serait de réussir à kickstart le truc. En gros je pense que tu t'essayes de faire devenir le, le début de l'expression puis ensuite tu brodes pour la, pour, le, pour ce qui reste. Mais là, j'ai aucune idée de ce que de ce parcours on est censé commencer. Alors attendez, si, juste avec ça, euh, en réfléchissant, vous partez sur quoi Rien du tout, c'est une expression machin comme un animal mais... Bah expression avec des animaux, il y en a quelques-unes ouais, oui, Il y en a beaucoup, en a beaucoup ouais. Ok, Alors, déjà on est sur ça, ok. Mais mais pas hein. <rire> <rire> <rire> <rire> Ah non, on va pas te laisser gagner. Ah qu'est-ce qu'il y comme avec des agneaux là. <rire> ah il y en a plein. <rire> est-ce que c'est un, est-ce que c'est genre pas un, un animal qui tente de, de, de, de définir, fin, genre un animal qui de Et nous faire deviner genre un chien Alors, qui, qui, aime les, qui, qui aime les les humains un truc comme ça enfin moi moi pour le coup ça me, si, si on, on cherche juste à faire deviner un animal avec le deuxième avec le, le, ouais. le sous concept bleu je, je, je, je suis assez d'accord avec toi ouais. moi j'avais une autre logique mais qui se rapprochait c'était un animal qui aimait la communauté mmh. enfin, du coup moi j'ai le chien parce que c'est l'exemple le plus parlant c'est vrai que ça en pourrait, ça pourrait en, être, en être un autre, mais... Euh... Parce que c'est le meilleur ami de l'homme, si tu le prends littéralement. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ok, je l'ai. Voilà Ah, la maison... Veut... Le ah chien mais... voit la caravane! Oh là là, c'est dur! <rire> ben en fait, juste avec le, la maison qui du coup se déplace, maison, véhicule qui avance, tu, tu, tu devinais que c'était la caravane ensuite. C'est ça. C'était ça, ah. c'était exactement ça. Et, et c'était euh, animal, ami, homme dans l'idée. C'était le meilleur ami, chien. homme, c'était ça ta ouais. logique. Ouais ouais. ouais, ouais. Donc, ouais, c'était bien, bien un chien qu'il fallait deviner. Bon! On a proposé merci à pour voilà. le chat. C'était quoi sur ton chat euh... Merpoule, <rire> merpoule. Mais euh, non, mais ceci dit, l'idée d'amour et de groupe, ça se tenait, ça se tenait clairement. Ah bouche oreille c'était à bois. Oui. Dans ton, dans ton premier. Euh... C'est ça. Il <rire> y a aucun mot qui, me... <rire> qui me hype. Euh... Dans les simples s'il n'y a rien qui t'inspire. Ok Alors... On est tous à deux points. Incroyable. Soir, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le concert l'autre fois. Oh, punaise, c'était ça. Ah, oh, c'est un concert. Eh ouais. Pour le coup, euh, le fait de m'en être appelé a un peu aidé aussi. Eh mmh. ben, alors... Rodrigo, t'es à deux points, depuis l'habitude. Oui, non, mais bien sûr. <rire> que, euh, il faut que alors... je Il y, a... y, y en a que j'ai envie de faire, mais la... -les. Mais, -les. mais la raison -les. de... Fais-les. Au pire, bah, on abandonnera et t'auras pas de points. Homme réel. Homme réel ou historique. OK. Je sais pas pif. Voilà. arrêter avec les drapeaux. C'est la Belgique. L'Allemagne, au choix. Non, non, c'est la Belgique. Mais des belges célèbres, je ne connais pas euh... beaucoup, moi. En vrai, c'est pas dit que c'est quelqu'un de pouvoir, pour l'instant. Un homme célèbre, loisir, un footballeur belge. Euh, je sais jamais comment ça s'écrit. Je crois qu'il y a un ou un... Ah non loisir, la bagarre. Mais oui. Oh punaise mais ah. oui. Bravo. Oui, oui oui bah oui. GG. JCVD. Alors, dans les propositions, j'avais Jacques Martin. Oh punaise. c'est dur. Oh, oui. J'avais L'étrange Noël de monsieur Jack. Oh. Oh, c'est encore. J'y réfléchis un peu, il n'est pas si simple que ça à faire deviner. Euh, je Mais y y il y, y en a dans les simples qui sont affreux. On va prendre un simple, allez. La petite sirène. C'est un pas homme. superman. <rire> Mastra, pense à toi Oh mais sérieux, Ralga <rire> Bah en vrai, enfin, euh, tu pives des trucs quoi. Ah pour le coup, je l'ai totalement. J'aurais mis un là. homme petit vert, mais j'ai pas encore. Ouais. Bah ouais. J'étais pas encore. Un homme doublement fictif. Attends, il a mis le truc Non, il m'a pas mis le truc. fictif oh, de pouvoir. Fictif hmm. de pouvoir, Trump Ah <rire> oh bah ben, putain J'arrive très bien à le, dé à le décomposer, celui-là, j'arrive bien à avoir le sens, mais j'arrive pas à trouver ce qu'il faut trouver derrière. Ok, ok, ok. Voilà. okay. Non, mais peut-être parce que je vous donne pas l'information la plus importante en réalité. On a un homme fictif. Ah, c'est un bouquin, ok. C'est quoi la deuxième, là Titre, marque, nom. Le livre est un titre de chanson avec du... C'est dans... Voilà, j'allais dire, c'est dans... Fire On so ici aussi. Ice and Fire, je sais plus c'est quoi le nom. Alors, attends. Nom. Ah d'accord, tu ne sais rien, je... c est, c est, tu ne sais rien le bleu. Exactement. je voulais lui faire deviner avec ça en premier. You know nothing. Il a pas d'idée, il sait rien, voilà. D'où le Trump À cause du rien dans la tête. Ah mais, le Game of Thrones avec le bouquin, la chanson, le feu et la glace... C'est comme ça que je le fais découvrir à chaque fois un Game of Thrones. Oui. C'est mon, mon go-to à chaque fois, c'est la chanson de glace et de feu voyons, évidemment. Ouais, c'était d'enfer, hein Ah, c'est un livre... Oh là putain, j'ai tout, tout fait bugger. J'ai tout fait bugger. T'as bah, tout cassé Je peux plus rien cliquer. T'as tout cassé. F5 le... je... F5, ça, ça... ça... ok. Je On tente en un en F5, fait, hein. On peut pas écrire de proposition non plus. J'ai ah 5 oui. La partie est cassée. T'as le, tout le, cassé. Le, le, le timer ne descend plus de toute façon. Ah, voilà voilà c'est bon, je vois vos propositions. Est-ce que je peux refaire quelque chose Ok, c'est bon. Alors la boîte, ouais, non. Alors, non hein. Faut peut-être qu'on ait 5 aussi, du coup. Ah, ah c'est bon, c'est revenu. D'accord. Petit moment de Allô. Frise du. Allo oh. Allo Tu as reçu les photos Allons, allons. J'étais en train ah, d'écrire avec un E. Je crois que c'était avec un A. Ah. En vrai, c'est A, A, E, je sais pas. <rire> Attends, il n'est pas compliqué à faire trouver celui-là. <rire> non Non, effectivement. Alors je tiens à préciser que, que Noémie a atteint le stade de... Oh j'ai envie de faire devenir celui-là. Même s'il est horrible, j'ai envie. Ah, c'est bon signe. Mmh. Allez, soyons... Soyons... Euh, Alors. Soyons créatifs. As. Putain, c'est encore de la bouffe. Tant pis. la bouffe liquide. Ah. Ah Jake. <rire> en même temps. <rire> De l'eau. Il ouais. ah. y êtes disparu c'est normal Oui. Ah oui. d'accord oui. ok. Apparemment, on ne devait pas être parti euh, dans, dans la bonne direction. Vous donnez des propositions, mais pas tout. Je ne savais pas, bon, non Bon, bah, vous proposez de la merde, c'est pas tout. Hein Allez, euh, tout cramé pour repartir sur des basses scènes là. Euh, euh, attendez, j'ai peut-être une idée. On peut peut-être rester dessus. Tout est à refaire. Ah. Ah non. Mais ça va pas, non? <rire> C'est dégueulasse! Donc, apparemment. Non, je parle pas de la maladie. Ah, Je pardon. parle de la boisson. Ah, ah, ah oui, j'étais pas sur ce. Ok. Boisson de célébration, on va dire. Quelque chose comme ça. Tu reprendras un peu de goutte? Tu reprendras de la pomme? Du kéfir? Oh! Hein je bon. pensais pas que quelqu'un d'autre que moi connaissait ce mot. À mes parents, on consomme beaucoup. Si. Ma mère, elle le fait maison. En même temps, c'est pas genre juste tu mets ton truc dans l'eau et ensuite ça pousse tout seul Oui, c'est ça. Oui. Je sais même pas exactement ce que c'est que le kéfir. C'est une bactérie C'est un... un champignon Ah bon, non, il buvait que ça. Boisson issue de la fermentation de lait ou de jus de fruits sucrés par à l'aide de grains de kéfir. Un levain constitué essentiellement de bactéries lactiques et de levures. D'accord. Ah, c'est une espèce de... de boisson de fromage, en fait. En c'est... Ouais. Attendez, je la refais parce que... Je pars pas dans le bon sens en fait. C'est un vrai re refus. Ouais, comme je pensais au début, je pars pas dans le bon sens. On croit en toi. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Nous croivez bâtons. Ah mort, lui croivez bâtons. Oh là Ah oui du coup on n'est pas... Ah, ok d'accord. Alors je comprends qu'on est passé de l'un à l'autre mais... Ah, oui. Je promets que je, je réfléchis. <rire> C'est un groupe de fêtes. <rire> Marie-Carré raconte comme un groupe. <rire> ah bah elle toute seule. En même temps, elle a certainement le talent de plein de personnes d'un coup. Je suis très dans l'expectative là. C'est difficile la... en fait. <rire> parce que là la... coup on cherche personne famille groupe. Enfin c'est ça le sujet principal qu'on cherche. C'est pas de la bouffe. Ah euh, personne famille groupe, si t'es suffisamment brave, ça peut devenir. ça peut devenir de la bouffe. Hein. Non <rire> Que j'ai dit une bêtise Oui. Bah c'est pas très urbain quoi de, de manger des gens, tu vois Bon, euh, au contraire, au contraire, tu vois, manger des gens, ça réduit ton impact carbone. Oui, mais tu finis en tôle, donc euh, voilà. Oui, mais c'est parce que les lois sont mal faites. Aïe, aïe, aïe. C'est que je regarde ce live un jour que je lise, parce que j'imagine que c'est une nouvelle de SF avant d'être un film, j'imagine Ah, on re-recommence Ouais je... Là comme ça, je dirais que le... la, no... la définition du truc est un peu floue. Le... Est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est une personne C'est est -ce flou Est-ce que c'est je... -ce est une action Est-ce que c'est un verbe C'est flou Ah. Je... je tente, hein. On dit que c'est flou. Ah. <rire> <Ouais. rire> J'ai du mal à savoir comment l'exprimer en fait, ce qui me gêne c'est que... Je pas à mettre les trucs ensemble. Euh, Est-ce que c'est une phrase, aller. une expression, un verbe, une action euh, si, si, si, si, si, si, si, si, rien de tout ça. Si, si c'est un concept, tu as une case concept. Ah mais le concept c'est aussi c'est pas vraiment une pensée non plus. Euh... Si je vous le dis, ça va trop vous mettre sur la piste, c'est ça qui me... Parce que je tourne en rond autour. Hein. Mais tu vois, si c'était faire la fête, j'aurais mis l'action de fêter. Alors en fait, ce qui me manque, c'est que j'arrive pas à, à expliquer. Ce que c'est Boire un godet, pas une expression. Enfin pour moi c'est une expression boire un godet oui on va prendre un verre c'est pas un petit godet alors attendez on va revoir on va, on va, on va, on va essayer avec un magnifique françois d'amiens dans ce film alors, concept Des trucs comme ça, ton clavier, il est des caractères spéciaux dessus Non, c'est ma touche L et d'autres touches ne fonctionnent pas. Du coup, je tape les raccourcis clavier Windows pour avoir accès à mes lettres. Par exemple, au lieu de taper L, donc je ne peux pas, je fais Alt 108. Et quand je me plante d'une un, case, bah, ça fait d'autres trucs. Mais euh. Alors, je sais que c'est un budget de changer de clavier, mais il y en a à 20 euros quand même. Voire 10. Ouais, mais euh, voilà. <rire> non, parce que moi, j'avais un clavier avant qui me le faisait à... pas ça, mais qui me doublait ou me triplait des caractères. Et c'était les capteurs du mécanique qui étaient foutus. J'ai changé de clavier, hein. <rire> Ça m'a énervé. Oui, mais pour, pour l'instant, je, je m'en contente. Je verrai plus tard, quand je, un jour, quand je pourrai changer l'ordi en entier. Quoi. Et tu connais les, les, les altes comme ça euh... Je les ai cherchés, ouais. Quand oui, parce qu'à la base, je les connaissais en fait, pas, mais... Je vais accepter ivre-mort parce que c'est l'idée, c'est okay. l'ivresse en fait. C'est l'être ivre. En tout cas, être bourré était presque mieux. Enfin. Ouais, être bourré ouais, être pour cherchais... le coup, le, être bourré de Ralgate était acceptable, ouais. je pense. Ouais, mais je, du coup, je comprends que, à, que tu aies du mal à définir. Le... Dans quelle catégorie mettre le mot ivresse Alors, c'est bah, -ce que... pas un verbe, c'est -ce... l'état, c'est le statut d'une personne, c'est la personne. Alors, qui justement, est-ce est que l'idée de la, la case spirale liée à la folie et à la case ivresse qui est écrit dessus n'aurait pas été intéressante Je sais pas, j'ai pas pensé à la spirale, c'est vrai que j'aurais pu. Ah oui, mais ivresse, c'est carrément dans la description de la case. Ouais, est-ce que ouais. nous, on y, on y aurait pensé je suis partie... En fait, quand j'ai compris que ça allait passer, je suis d'abord partie en me disant « Bon, l'ivresse, c'est l'alcool, donc je pars sur la boisson. Mais non, parce que vous êtes parti chercher des boissons. » Je me suis dit « Non, l'objet le... même de, de, de, de, du concept n'était pas bon. » C'est pour ça que j'ai tout effacé. Et je mm -hmm. me suis dit « Ouais, mais l'objet, c'est un statut, c'est lié à des personnes... » Enfin, c'était vraiment euh, compliqué, quoi. Bon ça, ou ça. Bah c'était pas ce qu'il voulait mettre. C'était pas ça. Voilà. On cherche un lieu, pays, aveugle. Aveugle maran Ok. Oh, voilà. C'est... Euh, non oui c'est... Non c'est complètement que ce Je soit, soit au royaume des aveugles, ça devrait être au pays des aveugles. Au royaume des aveugles, les rois sont bornes Les bornes oh sont oh, rois. Oh. Les rois. Au royaume des, sont... des bornes, les aveugles sont rois. Qui veut globalement dire... Au euh... oh, oh, oh, oh, oh, <rire> royaume des nuls, les moins nuls sont, sont les meilleurs. Voilà. Voilà, c'est ça. Pff, je connaissais même pas cette expression quoi. Eh, on a le temps d'en faire une petite d'air Yes. Oh ouais. Bonk bonk bonk bonk bonk. bug sur board game à côté normalement tout le monde là et c'est bon le fameux accès rejoindre la partie qui te dit vous êtes déjà dans la partie. mais peut-être parce que vous êtes sur la même connexion ça peut causer des soucis professionnels c'est toi le souci professionnel et paf ah bah c'est pour ma pomme Non mais non mais laissez-moi choisir attendez J'ai pas fini Je plus... euh... réfléchir Ouais allez Je me rends compte que je. J'ai pas j'ai pas de film en tête avec une femme fictive qui est chef de quelque chose. Le patriarcat. Hein. Ben en vrai, euh, ouais. ouais C'est plutôt triste. Allez. Hop, voilà. Ouais. <rire> pourquoi à peu près le seul où il y a une, un personnage féminin qui a, un, qui a une figure d'autorité Ou don, dont j'arrive à me souvenir il y en a certainement d'autres en réalité euh... attendez ben, je vais le mettre hein, on sait jamais ça, ça, après tout il y a une présidente oh putain Mais non, je suis con. Enfin, je dis ça, mais euh... voilà. Oh, Ouah, wow, oui, effectivement. Ah bah, tu, sais ce que dit tu sais ce que j'ai dit à Benoît. Tu sais ce que j'ai dit à Benoît juste avant. Et ça serait pas Pokémon Mais Il faut jamais penser à voix haute dans le jeu. C'est la pire idée. Alors, moi, dans ma tête, j'étais arrivé à la famille de la, la famille de la jungle. Hein, donc, regarde, euh... oh, <rire> j'ai pas juste mon casque. Ok. Mais euh, c'est une figure d'autorité Pokémon dans sa tribu ah, Elle est quand même euh, la princesse. Juste euh, parce que euh... c'est la protagoniste du film. C'est la fille du chef. D'accord. J'ai pas vu Pokémon hein. j'ai juste vu Avatar. C'est un peu pareil. Non, non, non, c'est pas pareil. Ouais, pardon, Avatar, c'est dans l'espace. Voilà, pareil. ouais, ouais. <rire> Avatar, il y en a qui sont bleus. <rire> En vrai, la princesse Disney comme ça, ça aurait pu aussi, aurait pu aussi être Atlantis. Euh... Encore un film. Un film. Attention. Ce film n'est pas un film sur le cyclims. Merci de votre compréhension. C'est une tétralogie. Oula. J'essaye, hein. <rire> ah bah, film 4. Voilà. Oh Pourquoi 4 Il y a 4 des films Il oui. n'y en a pas eu 3 Non. Oh, pour moi, Hunger Game, euh, j'ai déjà pas vu le 1, malheureusement. Mais c'était pas des bouquins à la base Si. Si. Il y a eu trois combien de bouquins, bouquins Ah, il y a eu 3 bouquins, c'est ça. Trois, quatre, trois, mais tu et appartient. Ah, comme Harry Potter, quoi, oh, ok. Mmh. J'ai hésité absolu... entre 3 et 4. Alors... Je pense qu'avant de choisir mon mot, je vais vous prendre, je vais dire les mots que je ne prends pas. Je ne vais pas prendre un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est vrai. En vrai Oh. En vrai En vrai, euh, il me paraît faisable aussi. Bah, prends-le on va, on va voir si on arrive à le deviner. Ah, non, ouais. <rire> Bien sûr La sanglante c'est qui C'est le nom français du, de Bloody Mary ah. C'est le démon des miroirs C'est du folklore hein. Je sais pas si tu connais mais... Jouer ah, avec euh, que je lui J'ai lu à Pitch, euh, Ça pourrait passer Ah oui Ah bah voilà. Joli. Ça manquait de flingue. De... Alors, <rire> je, je, je suis partie de... Il y a une femme dans les jeux vidéo qui serait, le... <rire> qui serait la, la principale. Et là, j'ai tout de suite eu l'estincelle de la Recrafting. <rire> l'estincelle C'est l'estincelle de l'est. C'est l'étincelle. L'estincelle, pour non. moi, c'est un atelier au jeux d'hiver. Oui, l'estincelle et l'ouestincelle. Et non, j'allais faire, euh, deviner, pas les, pas les flingues, mais plutôt d'autres arguments qu'elle a, qu a à mettre en avant. Genre, ah, de, est genre des triangles. Triangle. Du coup, j'allais mettre deux cônes. Antoine Oui. Oh. Alors, Sauf que c'est de la PS, hein. il fallait mettre deux pyramides. C'est vrai. Alors, euh, alors je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai dû double-cliquer ou quoi, et j'ai pris un mot au pif. Ah. Tu le vois en haut à gauche Ouais, ouais, je le vois en haut à gauche, mais... Mais du coup, il oh sait pas comment il va le faire deviner, celui-là. Alors, on va se débrouiller, mais... Euh... Mmh. Comment je vais faire deviner ça A priori, avec difficulté. Ouais. Avec des concepts. Je crois que c'est le but du jeu, d'ailleurs. À vérifier. Bon. <rire> oui. Citoyen de Dalaran. Ah, oh, comment ça s'appelle J'allais dire, je vais le donner à Ralga parce que ISS, mais bon... Euh... Oui. C'est chaud. Je ne savais pas si je devais faire construction ou moyen de transport ou objet. Donc... Effectivement, c'est difficile à mettre dans une catégorie. Oui. ivresse je ne l'ai évidemment pas pris j'aurais <rire> <C 'est horrible. rire> dû Est-ce qu'il y a des trucs que je cherche euh, ouais, on va dire ça. Je ne je, je veux pas le faire deviner avec les trucs évidents, hein, vous me comprenez euh, oui, oui, sans doute. Euh, pourtant, ce serait plus simple pour nous. Ouais, non, ce serait trop simple là. Non, là, bien. je sais que je vais le faire découvrir... Euh... Euh... Réfléchissez bien au deuxième concept. Ouais ouais. Est très important. Bon. Il brise le quatrième mur. Voilà. <rire> bien, très bien. Du coup, j'avais pas besoin de plus. Bon, t'aurais pu mettre rouge et noir, c'était bien. Mais non, c'était trop simple, ça. Et puis, vous allez mettre jaune masse. Bah, le but, c'est quand même que, quand tu fais dîner tu gagnes un point. Donc. Euh... Bah oui. Bah là, j'ai gagné un point, vu qu'il a été mmh. trouvé. Non. Voilà. Donc, c'est bon Oh, je, je savais que j'allais le, le faire trouver. Avec ça. C'est le principe du jeu de trouver des concepts, non Oui. Normalement, c'est l'inverse. C'est un objet qui a un concept et pas l'inverse. Concept objet grand, enfin large, grand, plat. Grand. Concept en plus, c'est dur à trouver ça. Si on a des croix sur les expressions, je pense qu'il ne faut pas partir sur une expression. Ouais. Non, de toute façon c'est une expression qu'on a à faire de... De quoi C'est pas une expression, sinon si c'était l'expression il nous aurait fait oui, mais... deviner une expression. Oui oui. Idée, pensée, concept, objet. Oh là là, ça a fait oh, tilt. Joli. Tout simplement. Ça a fait tilt. Oh là là. Alors pourquoi la notion de largeur Bah un chèque. C'est pas. Bah oui, non, c'est pas spécialement large un chèque. Parce que là, tu me dis un truc grand Bah je pense à un truc grand en fait, un objet grand. Enfin, un je pense, je bah, pense que j'aurais fait mettre papier feuille aussi hein. Oui, suite était beaucoup plus pertinent. Papier. Ouais Il y a dans les Ah oui, d'accord, de ok. Elle part direct et elle s'arrête net Je sais pas quoi penser de cette information. <rire> non Pas le... Attends c'était quoi d'ailleurs pas, pas le trottoir <rire> Oh non Une construction plate très grande. Maintenant, je tu m'as oh j'avais fait une blague. Un Philippe Boulevard. <rire> c est, c est, Gros et mince. C'est <rire> c'est exactement le genre de blague que les grosses têtes auraient sorti. En boulevard. plus le. C'est large et fin du coup, je pense, je sens. Ou enfin, il y a. C'est grand, mais pas trop. Il n'y a, a pas de case, c'est moyen. <rire> non mais tu peux pas nous laisser juste avec ça là on va pas y arriver Non non non, je réfléchis, je réfléchis <rire> <l> <rire> invisible qui s'est vendue cher et que maintenant qui fait polémique Une heure d'autoroute. dans ce cas-là, il y a la couleur invisible. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a une 30 couleur couleurs, ouais. ah, ouais. J'ai halluciné quand j'ai vu cette actualité l'autre jour. Punaise, moi aussi j'aurais voulu être riche en faisant de sculptures invisibles. Bah oui, mais il fallait y penser avant. Ah, ouais. Ah, finalement il n'y a pas d'outils. un truc plat. Un gros skateboard. Tu sais que ça porte un nom J'ai plus le nom mais en tête, non... mais c'est un nom un spécifique. Un longboard Voilà c'est Bah oui tout simplement. Punaise, je suis nul. Donc, on peut encore déduire que c'était pas un longboard. Attends quoi Une route mouillée, une rue mouillée, une rue inondée. Personne l'utilise avec de l'eau. Oh punaise. <rire> C'est flou. <rire> euh... J'ai mis une piscine. Plus ou moins une piscine. Un plongeoir. Un plongeoir. Oh, c'était dur. Oh là là. Il n'y avait pas la notion de haut. Ah si, là, en dessous. Hein non, il y avait la notion de large et d'étroit, mais pas de haut. Alors J'ai d'abord cherché à exprimer ce que c'est un plongeoir, donc c'est une construction plate, longue, mais fine. Euh, ensuite, je me suis dit, euh, c'est des gens qui l'utilisent pour sauter dans l'eau. Et après, j'étais en train de me dire que je pourrais faire le sport, la natation. Euh, en gros, j'aurais mis, mis sport et nager, quoi si j'avais continué. C'était... trouvable. Encore une fois. Ouais, mais euh, chaud. Bah, c'est pas pire que les chiens à bois, la caravane passe. Ah bah... Euh, si, pour le coup. Alors... En fait, voilà. là... Ce qui, ce qui, enfin, je trouve qu'il manquait vraiment la notion de hauteur pour le plongeur en lui-même. Oui, c'est vrai. Je Et que... tu pouvais, pour faire la piscine, tu la notion de dedans, d'interne, de conteneur ah oui, un avec Moi, je jeu trouve jeu. que vous êtes mauvais joueur, Monsieur Green. Non, non, il a raison. Je... Mauvais perdant. J'avais je... du, mal... du mal, à l'organiser. Le... Non, non, non, mauvais <rire> perdant, c'est tout. Voilà. <rire> <rire> oh merde. Un bon vieux ah, ouais au bordel. Oh, je l'ai. C'est pas ça C'est pas ça. Oh, punaise. Euh... En fait, je, je, je vais enlever le concept, euh, il est trop... Ah, mais ça enlève ouais. tout Bah oui, parce que c'est ton idée principale, donc ça vient Bah tout. oui. En fait, faut que tu sélectionnes autre chose pour le remplacer par le concept principal. Faut qu'on cherche. Une sphère. Un e. <rire> la boule noire de Montus. <rire> bah, j'allais dire en même temps. Oui, voilà. Mais tu sais où il y a la notion de, de, de Et... trou en fait. Voilà, ah j'allais bon dire. Est-ce qu'au lieu de oui. la sphère, on aurait pu plutôt. Pour ah, de oui. Trous ouais. On, on, du on lance coup... Le trou noir. Voilà. <rire> oui. Mais bon, j'avais pas, pas envie de faire deviner le pont des soupirs. Oh. Franchement, t'es pas joueur. Le pont des soupirs, Oh, s'il si, y avait, avait peut-être peut moyen. C'est un bouquin ça Non, c'est un lieu, c'est un pont à Venise. D'accord, le pont des soupirs. Ok. C'est joli. C'est juste un pont, c'est joli. Puis ça va, il n'y en a pas beaucoup à Venise en plus. Oui, non, non, ça se saurait, ça se saurait. Alors, nous cherchons un homme réel. Eh bien, c'est que pour l'instant, ça, ça élimine beaucoup de personnes. Est-ce que... Euh, prenez toujours Napoléon ou La Petite Sirène, mais jamais César ou Superman <rire> J'allais demander, ils ont un prophète les Juifs Et puis je me suis souvenu que, bah en fait, euh, non. Par définition, oui. de foi et on sait pas encore d'où il vient. D'accord. J'ai quand même été... J'étais en train de me... d'essayer d'aller chercher le drapeau du Tibet mais il est très compliqué donc voilà. Oui <rire> bah en vrai tu fais... tu Déjà tu mets juste genre la notion de triangle ou euh, même la... Pourquoi la... Bah parce que le drapeau du Tibet, euh, il a des... Non Attends. Non, c'est bah, le drapeau si, du Népal. Ah pardon, oh, ouais c'est ouais, pas... Le, le drapeau du Tibet, c'est une montagne du... blanche avec le soleil, avec des, des, des, des bandes euh, rouges et bleues, donc je ne le connais pas. Je, je, là, je viens de le taper, je le vois. Je, je Allez, je prends mieux, la encore. plus dure. Oh ben, là Faut pas se faire ouais, tranquille, bah oui, tout simplement. Nickel. Littéral. Oh. Littéral. Putain, Ralga, euh, attention hein, tour tour revain. Non, mais Ralga, il est un fire euh, assez régulièrement en réalité. Bon, euh, je, je, je, je trouve pas en quoi c'est une difficulté neuve ce truc. Non, j'ai envie de faire celui-là. J'ai failli, failli vous faire deviner Mela Anderson. T'as mis quoi T'as mis des, des gros ballons Des grosses, <rire> grosses ballons Comme Lara Croft, bah... mais avec des cônes. Ah non, c'est pas, pas celui-là, pardon. C'est l'autre. C'est en dessous. Voilà. Est télé. Il y a aucun Alors, rapport, mais... Euh, oui, ouais, Benoît, t'as répondu pour le... Pour le oui, doodle. Clairement. ok, réponds Nickel. Oh là là là oh là. Oui là, là. c'est ça. Et oui, bien sûr. Bah oui, évidemment, la petite, la petite maison dans maison, la voilà, prairie. c'est oui, une charade en fait. C'était sens... assez littéral, effectivement. Non, c'est même pas une charade, c'est un rébus maintenant. <rire> ouais, ouais, ouais mais ça marche très bien Un carré est un cercle. Je ne sais pas. La drogue. La drogue, monsieur. Euh... Ah, mais si. Puisqu'on en est au revu. Euh... Simplement. Hein. Oh, ah, ouais. fallait le trouver oh, celui-là. Ouais. Bah, c'est un cercle négatif, un cercle vicieux. C'est vrai. T'as as, as, as, as même la, la, la notion de rotation euh, plus que la notion de cercle, même si là c'était vraiment cercle vicieux. Mmh. On s'arrête là, oh, ouais, si là Ouais, on va s'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là aussi. Sympa, je suis content d'avoir participé ce soir. Ah, tu vois C'est cool concept, c'est vraiment cool comme jeu. Euh, bien, merci à mes camarades de jeu pour euh, ce soir encore. Euh, mardi prochain, euh, on sera sur Scribble. Et euh, pour ma part, ce sera le dernier euh, des mardis soirs que euh, j'animerai cette saison. Après, euh, s'il y a des gens qui se sentent de prendre la main durant euh, tout le mois d'août, faites-vous plaisir et je reviendrai pour, pour ma part un peu plus tard. Euh, je vous retrouve sinon. Il y a encore des streams quand même de prévus sur IvaSand. Euh, demain après-midi, normalement sur Pokémon Unit, il sort dans quelques heures. Euh, la question est à quelle heure Mais bon, avec le décalage horaire en Amérique, je me doute, je pense que demain 14h à Française devrait être sorti, sinon on sera sur Tetris 99 en attendant. Mais l'objectif c'est Pokémon Unit, le MOBA autour de Pokémon sur Switch, qui est free to play, je le rappelle au cas où. Euh, et on se retrouvera plus tard sur du puzzle, très sûrement vendredi après-midi pour finir le puzzle Pokémon justement. Euh, suivez euh, les différentes Actus sand sur tous les réseaux Rejoignez le Discord, abonnez-vous sur Twitch Abonnez-vous aux chaînes de mes camarades de jeu de ce soir euh, Another Mr Green Drego et Nino euh, N'hésitez pas à aller jeter Un oeil à ce qu'ils y elles font C'est quand même très intéressant Et il euh, y a quand même de, assez souvent de la bonne rigolade Aussi Passez une agréable nuit, une agréable soirée Prenez soin de vous, cordialement, bisous Bisous Des bisous, bisous.